Attends je démarre pas wow, Je Est-ce que ça va Ah ouais Salut à tous c'est Aurélien Fontenoy J'espère que vous allez bien Aujourd'hui je teste cet engin C'est le Moonbike C'est un mix entre un vélo Ou plutôt un snow scoot Et un scooter des neiges C'est un engin qui est très léger Pour ça on est avec InterSport au saisie Et notamment Jérôme qui va vous expliquer Ce que c'est vraiment que cet engin Toutes les caractéristiques Viens voir Jérôme, viens nous expliquer. Alors. C'est quoi cet engin J'ai jamais vu ça déjà. Alors, c'est un engin 100% électrique déjà d'une. Ah ouais. OK. Donc voilà, français, monté sur Annecy. Sur et donc, on a tout le bloc arrière batterie avec la chenillette. Ouais. et de devant, on est sur un ski. D'accord. Et après, on va avoir deux, trois éléments de sécurité au niveau des coupes circuits Et au niveau de l'accélérateur, on a une petite gâchette. OK. Tout simplement. là, on est sur une piste d'essai et après, il nous a dit que si on n'était pas trop mauvais, il nous amènerait dans la forêt un peu s'amuser. Voilà, tout à Donc, fait. Donc euh, on va voir un peu les limites. Juste ça, normalement, ça monte à 40 km/h. C'est très léger. Hein. C'est quoi C'est 80 kg à peu près bah, 70, 75, 70, je pense. Ouais, ouais. Donc il y a vraiment moyen de s'amuser. Ça va vite, c'est léger. Normalement, on devrait bien s'amuser. Let's go. Il faut quoi On peut y aller comme ça ou il faut des ah. équipements Avec un casque. Un casque. Des gants, forcément. Ouais, parce qu'il qu fait un peu froid. Frais, ouais. Et limite, généralement, des lunettes. Euh, ouais. bien. Ok. Allez, c'est parti. Let's go Allez, on va essayer les virages. Vas-y, passez, passez. C'est parti, mon kiki Oh, faut mettre de l'angle, Il ouais. oh, y a un petit dévers en plus. Yes Hi Ça ressemble vraiment à un Snow Scoot. Ah, faut vraiment le pencher, le truc. Yes Ah, la gâchette ici, c'est bizarre, je trouve. Oh là, oh là, oh, là, oh, là, oh là. Toujours pour ça. Hein. Voilà, tout à fait. Ouais. Faut pas hésiter à sortir le pied pour pourquoi ouais. pas se donner un troisième appui, ou se rééquilibrer en fait. Ouais. C'est plus le feeling d'un scoot. On peut essayer le high. Bien sûr. Le, la vitesse la plus élevée maintenant qu'on maîtrise un petit peu. On va voir, ça va te donner un peu plus de couple au démarrage. Ouais. Et euh, je trouve la, la machine un petit peu plus agressive même sur les sorties de virage. Allez, je passe high, plus de vitesse, plus de boost. On va voir ce que ça change. Là normalement on est vitesse max. Hein. Ça va pousser Allez Bon là on est chaud, on a testé tous les modes, on va de plus en plus vite. On est tous les trois au mode high, donc le plus, la plus grosse vitesse. On va faire une petite course en trois tours. Le premier qui arrive, là il va falloir attaquer. Ok vous êtes prêts 3, 2, 1, go ouais, il pas <rire> enfin pour faire exprès, j'avais appuyé sur le Dijon, sur le, la sécurité. C'est bon, j'ai un peu de retard mais je vais les rattraper Let's go Hey Tu vas perdu On y va jusqu'au bout là Ouh, ça glisse Come on Ah, il y en a là-bas Vas-y, on va le rattraper Wiiiou T'inquiète, t'inquiète Ça passe Yes C'est de oui, oui, oui. Come on. Allez, plus que deux tours Yes C'est bon ça C'est bon, bon ça, quand ça attaque Bon, j'ai pas gagné la course malheureusement j'ai eu un petit problème en fait j'avais pas fait gaffe j'avais euh, appuyé sur off le la petite sécurité tant pis mais ça m'a fait pousser un peu pour remonter là on part dans les sapins Et on light. va voir un peu la machine on va la tester dans la poudreuse justement dans cette neige fraîche vous allez voir en plus c'est descendant ça va être un régal Oh oh oh oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, là du oh, oh, Oh, Est-ce que tu penses qu'on arriverait à monter cette pente là On va tester un peu les limites là de l'engin, on va essayer de trouver une pente bien raide. Ouais, on peut on peut tenter ouais, complètement. Ouais. C'est quoi la limite normalement Je 30, sais pas, je crois 30, que j'ai Ouais, je veux dire 30 peut-être. Ouais, 30 normalement ça passe quoi. Ouais, ça passe. Si on y arrive, on trouvera plus du. Oui. Voilà, allez, faut trouver les limites. Allez, bon, on se tente ça là. Let's go. Là, je pense qu'on va atteindre les limites certainement, on est sur du 30, peut-être 40, avec un départ en côte. Si on y arrive, euh, le test sera validé. Là. 3, 2, 1. Banzai On teste Est-ce que ça va passer Il oh, y a du bon grip, il y a du bon grip. On va y arriver, on va y arriver Ça va le faire Bah oui, facile Ça saute vraiment haut Wouhou Ça, c'est validé. Ça câble Woohoo voilà! Eh ben nickel! Voilà, c'était l'essai du Moonbike, donc cet engin un petit peu spécial. On a adoré, tant mieux. Donc si vous aussi vous voulez essayer, ça se passe à Intersport au saisie et dans d'autres centres en France. Vous allez vous renseigner, je vous mettrai le lien dans la description. Encore un grand merci. Merci à toi. Et puis écoute, juste derrière, ils ont une dameuse. Apparemment, on peut faire de l'initiation à la dameuse. Donc si vous voulez vous marquer dans les commentaires, on ira tester cet engin-là. Ciao les gars!